Jean-Luc Udry vient de faire une, une conférence extrêmement intéressante hein, sur, sur l'optimisme et euh, c'est vrai que je suis déjà venu l'année dernière euh, le voir. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment une, un aura extrêmement intéressant et qui permet de donner de l'énergie pour celles et ceux qui ont envie effectivement de faire confiance de manière extrêmement positive sur l'avenir. voilà.